Salut J'espère que vous allez bien Aujourd'hui, je vais vous parler de quelques synonymes du verbe avoir. Le verbe avoir, on l'emploie très souvent en français et pour éviter les répétitions à l'oral, comme à l'écrit, il y a d'autres verbes qui peuvent remplacer le verbe avoir et dont le sens est beaucoup plus précis. Alors, par exemple, nous avons le verbe obtenir. Au lieu de dire quelle note est-ce que tu as eu, vous pouvez dire quelle note est-ce que tu as obtenu. Il y a aussi le verbe posséder. Nous avons cet hôtel, vous pouvez dire aussi nous possédons cet hôtel. Vous avez le verbe éprouver aussi, très souvent utilisé avec les sentiments. Par exemple, j'ai de la compassion pour lui, j'éprouve de la compassion pour lui. Encore un verbe, disposer de quelque chose. Son appartement a trois pièces, son appartement dispose de trois pièces. Jouir de quelque chose, c'est un verbe qui se conjugue comme le verbe finir, c'est un verbe du deuxième groupe. Exemple, cette école a une bonne réputation. Cette école jouit d'une bonne réputation. Un autre verbe encore, bénéficier de quelque chose. Quand on parle par exemple d'un pays et euh, on dit ce pays a un climat agréable. Ce pays bénéficie d'un climat agréable. Le verbe duper ou tromper. Si quelqu'un vous joue un mauvais tour et vous dites il nous a eu. Hein? Vous pouvez remplacer avoir euh, dans ce contexte par berner ou duper. Il nous a dupé ou il nous a berné. Maintenant, le verbe ressentir. Très souvent, ce verbe est employé avec euh, euh, les douleurs, les sentiments. Est-ce que tu as mal aux dents Est-ce que tu ressens des douleurs aux dents, par exemple Enfin, le verbe tenir. Exemple on a ce terrain de papy-luc. Ici, ça veut dire que euh, ce terrain est un héritage. On tient ce terrain de papy Luc. Alors, il y a d'autres verbes synonymes du verbe « avoir ». Les verbes que je vous donne, la liste de ces verbes n'est pas exotive. Il y a par exemple le verbe « détenir euh, », le verbe « attraper »,« vaincre »,« se procurer quelque chose » acquérir. Il y a beaucoup de verbes qu'on peut remplacer par le verbe avoir. Ça dépend bien sûr du contexte. Alors voilà, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, un pouce bleu. Et surtout, n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne. Je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Au revoir. Bisous, bisous.